Bonjour à vous tous amis picoleurs, dans cette vidéo je vais vous parler de panneaux photovoltaïques qui font de l'électricité et je voulais vous montrer quelques-uns des usages qu'on peut faire de l'électricité que produisent ces panneaux sans avoir besoin de les stocker dans des batteries, utiliser l'énergie en direct comme si ces panneaux étaient des piles. Allez, c'est parti Ça, c'est des tout petits panneaux qui font 1 watt chacun. Et donc, je les ai mis en parallèle pour additionner leur puissance. Et on voit que à vide, ils font quasiment 12 volts, même s'ils sont à l'ombre. Là, il y a le soleil, et là, il y a l'ombre. La question, c'est ce qu assez est ce qu'ils ont assez de puissance pour euh, faire tourner un petit ventilateur. Là, on va le voir tout de suite. Hop, voilà. On va dire que l'ombre simule les nuages. Voilà. Là, on voit que il a bougé mais il n'a pas tourné, alors si on le lance, il se met à tourner, alors pas très vite certes, mais il tourne quand même et on voit que la tension s'effondre à 2,6, voilà, 2,7 volts. Mais si on les met en plein soleil, voilà, on entend, ça tourne très vite, il y a, il y a pas mal d'énergie et on est monté, on est de nouveau à 11 volts, voilà. À quoi pour servir ce petit ventilateur en prise directe Par exemple, il pourrait euh, forcer la ventilation dans un séchoir qui serait clos et fermé, euh, bien sombre, qu'on mettrait en plein soleil. Chaque fois qu'il y a du soleil, le ventilateur extrait de l'air pour sécher les légumes. Et la nuit, quand la température refroidit, que l'imité de l'air remonte et que ce n'est pas nécessaire, même contre-productif, de ventiler les, les, les fruits et légumes qui sèchent, et bien ça tombe bien, il n'y a pas de soleil, le ventilateur s'arrête, voilà. Et à chaque fois qu'il y a du soleil, il se remet en route. Donc ça pourrait être, ça pourrait être sympa. On voit qu'avec ce ventilateur, je peux complètement cacher un panneau, la tension tombe à 6-7 volts, mais il tourne quand même, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour une radio. Celle-là, c'est une radio avec pile que j'ai déjà utilisée dans d'autres épisodes. Voilà. Donc j'ai les piles et il y avait 4 piles. Donc 4 piles fois 1,5 volt, et 5, ça fait 6 volts. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une lampe qui était sur pile. Et là, il y avait 3 piles, euh, donc 3 fois 1,5. Elle marchait en 4,5. Voilà. Comment j'utilise ces petits panneaux solaires 12 V pour alimenter ces appareils qui sont plutôt lui en 6 volts et la lampe là en 45 volts et eh demi ben je vais utiliser un abaisseur d'attention, ce qu'on appelle un convertisseur DC-DC. Euh, ça c'est le plus classique, ça se met dans la même cigare, 12 ou 24 volts de la batterie ici et puis en sortie c'est du 5V, voilà. Ça c'est la version euh, de riche à 10€ et ça c'est la version euh, où il y a juste l'intérieur, ça coûte 10 centimes, c'est 100 fois moins cher et ça a la même fonction, voilà. Alors je vais le faire avec un panneau un peu plus grand, on va le faire avec un panneau de 10 watts, le plus se trouve au bout, voilà, et de l'autre côté, et sur les côtés c'est le moins. Voilà. 21 volts, et la sortie c'est du 5 volts. Hop Voilà, on allume. Super Et la lumière, pareil. Voilà. Alors vous allez me dire, la lumière en plein jour, ça sert à rien. Alors, oui et non. Euh, non, parce que si on, est dans une, si on a une cave ou une pièce sombre, ça peut être bien pratique d'avoir la lumière même en journée. Ça peut être sympa. L'avantage d'avoir un panneau solaire là, qui est carrément surdimensionné parce qu'il fait 10 watts et puis ça doit consommer 1 watt et puis ça, même pas un même demi-watt, pas c'est que même, voilà, on est à 20 volts et même s'il y a une branche, on laisse en place 7 volts là, mais ça marche quand même. Ou s'il y a des nuages et que c'est à l'ombre, là c'est clairement à l'ombre, voilà, les lumières marchent quand même et la radio aussi. Et il faut savoir aussi que la lumière ne sert pas qu'exclusivement exclusivement à s'éclairer. Là j'ai par exemple un petit panneau que j'ai acheté au printemps. Alors ça c'est un panneau qu'on appelle une lampe de croissance pour les plantes, qui au printemps n'ont pas beaucoup de lumière. J'ai mis cette lampe dessus et j'ai vu que les plantes se redressaient et arrêtaient de pousser, pousser, pousser en étant de plus en plus fines. Voilà. Vous allez me dire oui c'est sympa, mais cette lampe là actuellement est en 220 volts. Mais j'ai regardé dedans et j'ai vu il y avait un petit transformateur qui a baissé sa tension la tension de 120 volts en 37 volts. Et bien, pour passer à 37 on utilise un autre euh, appareil qui, qui monte la tension. Et là, à partir du moment où il est entre 12 et 36 volts en entrée, on peut sortir de 24 jusqu'à 80 volts avec ce petit truc-là qui, qui, qui est pas mal. Voilà. Pour utiliser du 12 volts qui est plus très classique du 5 ou du 37 volts, euh, J'ai trouvé ce petit convertisseur de chez euh, Victron qui est un DC-DC, qui ramène tout ce qu'il y a entre 18 et 36 volts avec ou sans nuage, en 12 volts stable. Voilà. Alors ça peut être pratique pour les cette petite pompe à eau qui est en 12 volts et qui fait 20 watts, euh, par contre 20 watts avec un panneau solaire de 10 watts ça va être compliqué. Ouais. Donc ça c'est un panneau 50 watts, voilà. Alors j'ai pris les fameuses prises solaires, donc il faut commencer, euh, ils disent, par le moins, voilà le moins, hop, je branche le plus. Voilà, je mets le panneau au soleil. si on voit là qu'il y a un petit peu d'ombre déportée, on va brancher la pompe. Alors j'ai pas un détrompeur, mais j'écris plus-moins sur les prises de 120. Et là on voit... Ça tombe bien. Alors, cette pompe est censée monter de l'eau jusqu'à 2 mètres. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Sans problème. Ça, ça peut être une bonne idée. Pour déplacer de l'eau d'un point de, de, de, en bas d'une gouttière, on a une réserve d'eau ou d'un étang et qu'on emmène ça dans le jardin. Voilà, ça ça peut être aussi une bonne utilisation en direct. C'est quand il y a du soleil qu'on a besoin d'arroser, donc il y a le problème, ça ne se pose pas. Il n'y a pas besoin d'arroser la nuit. <rire> Allez, bon, alors c'est sympa la petite pompe, mais moi ce qui m'intéresse avec ce genre de panneau solaire et ce convertisseur 12 volts, c'est de faire tourner cette machine que vous connaissez peut-être déjà, qui est une sur un moulin café, moudre du maïs pour faire de la polenta avec. Un moteur dessuie glace voilà, allez, c'est parti Alors ça tourne... Alors, comme c'est un 50 watts et lui aussi, euh, c'est un petit peu limite. Euh, je vais aller chercher son grand frère. Voilà donc ça c'est son grand frère, et bien évidemment il a son convertisseur, euh, c'est le même, sauf que ça, c'est pour un 250 watts. Alors, hop, ça rame un peu. Ah ben voilà Ah ben voilà, là ça tourne Alors même si je mets une main, alors si je mets une bande comme ça, ça marche. Oh ben super, yes. Là ça, et là ça moue. Allez euh... bon pour manger la polenta bientôt là. Uhouh une autre façon d'utiliser du 12 volts issus de panneaux solaires en direct, en plus de moudre, <rire> par exemple du, du maïs, ça serait d'utiliser une petite résistance chauffante comme celle-là. Alors c'est un chauffe-eau, ça. Du coup on le met dans l'eau, on le branche directement et cette résistance là se va à chauffer de l'eau. Voilà. Ça c'est une 100 watts, ça permet de chauffer à peu près 10 litres d'eau en 4 heures. Il y a des résistances comme ça plus grosses, en 12 volts aussi, qui font 300 watts. Voilà, c'est une autre application des panneaux solaires photovoltaïques en prise directe. Et puis maintenant qu'on a sorti le gros panneau et le gros <rire> convertisseur, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas sentir un gros moteur hein C'est un moteur 24 volts 250 watts. Mais on peut très bien le brancher en 12 volts. Et là on voit il tourne très très bien. Enfin il tourne très bien. Il tourne pas mal. Regardez là je risque pas de l'arrêter. Ah. À quoi pourrait servir ce genre de moteur bah a priori, je pense que ça pourrait bien aider euh, notre ami Damien pour <rire> oh, sa machine à, à laver le linge, à pédale. C'est sympa un petit moteur comme ça, en plus il peut le faire la journée tranquillement. Ah de me dire, c'est sympa, mais Damien il a peut-être un moment besoin d'essorer et d'aller beaucoup plus vite et ce moteur il tourne toujours à la même vitesse, et ben bah, c'est normal parce que lui, euh, il sort du 12 volts. Voilà, alors pour aller plus vite, on pourrait très bien premièrement enlever tout ceci, voilà, hop, mettre directement une prise euh, accessible comme ceci voilà, hop. et alors là tenez vous bien j'ai amené un petit régulateur électronique de vitesse donc on branche le plus moins comme ceci Top. comme ceci plus moins hop et là je mets les contacts hein, et il y a marqué euh, 33 volts et là en tournant la poignée Là, On est à 400 tours, 600 tours, 800 tours, à 800 tours. Bon, on avait à 800 tours, je pense que ça suffira pour essorer. Hein bon, récapitulons un petit peu. On a vu qu'il y avait un ventilateur qui pouvait marcher à différentes tensions. On a vu qu'on pouvait baisser la tension à 5 volts, la, la montée à 37 volts. On a même vu qu'on pouvait baisser et stabiliser la tension à 12 volts avec plus ou moins de puissance pour faire tourner des pompes ou autre appareil. On a même vu ici qu'on pouvait euh, utiliser un variateur de vitesse pour euh, la machine à l'aider de Damien. Voilà. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, si on a du 12V grosse puissance, <rire> euh, faire tourner ce genre de convertisseur euh, onduleur en 220V pour faire tourner une disqueuse Simplement avec ce panneau solaire, hein ça serait bien pouvoir bricoler en plein soleil. Allez, on essaye. Voilà, je branche le moins, Hop. le plus, ça c'est du 12 volts. je le branche là-dessus, et quand j'appuie là, ça s'allume. Alors, branchons la disqueuse, le casque anti-bruit. Ça marche bizarrement alors je pense que le courant d'appel je pose que le courant d'appel est, est trop fort alors il faudrait un pareil un variateur de puissance je vais voir si j'ai ça alors ça c'est un variateur de puissance comme il y en a sur les halogènes classiques alors on allume le l'onduleur on branche ça. Voilà. On branche ça comme ceci. Hop. Le casque. J'allume la, la disqueuse. Hop. Et là on va voir. Alors bien évidemment, faire tourner une disque de 700 watts avec un panneau de 200 watts, et puis un convertisseur de 250 watts limité, c'est un peu juste. Il faudrait un deuxième panneau, puis peut-être avoir un convertisseur un peu plus puissant. lui, il devrait aller. À quoi ça sert de disquer des pile packs d'inox Eh bien, genre, si on les assemble et qu'on les sépare, la moitié, on les met sur un fil, et l'autre moitié, en intercalier, on les met sur l'autre fil, et qu'on met ça dans de l'eau, alors ça, c'est bien de l'eau. Hein. Voilà, dans un litre d'eau. Alors, on met pas sur le CDC, on met directement... Voyez mon truc, euh... la prise directe. Euh... Voilà, hop. Super Alors si je branche directement euh, plus ou pas moins, alors si on le branche directement dessus, ben, il se passe rien. Mais si on met ça dans l'eau... Ça fait de la bulle Alors qu'est-ce qui se passe Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'eau bout là a... Non pas du tout. On est en train de faire de l'électrolyse de l'eau. Donc on est en train de séparer les molécules d'un côté d'hydrogène des molécules d'oxygène. Est-ce que je peux le prouver Eh ben on va approcher une flamme pour voir. De la mousse ça va faire des grosses bulles Ouais je pense c'est une bonne idée. Bouge-toi les oreilles. C'est vachement dangereux bon ton truc ah Oui ben bah en tout cas on pourrait faire tourner un couple électrogène avec, non Et ça va te servir à quoi eh ben pour avoir de la lumière la nuit Eh bien ça sera sans moi, moi je vais me coucher. Oh non, reste On commençait juste à s'amuser